Bonjour les amis. Analyse technique ou analyse fondamentale C'est la question que vous vous posez peut-être si vous débutez en trading. Vous vous posez la question s'il est nécessaire d'analyser les comptes, les performances de différentes sociétés pour arriver à gagner de l'argent en bourse et en trading. Euh, il y a quelques années, c'était le cas. Effectivement, il fallait se plonger pendant des heures et des heures dans les analyses de bilan, les perspectives, euh, en espérant bien sûr que euh, les performances qu'on qu imaginait qu'allaient réaliser les sociétés allaient réellement euh, se passer comme, comme on le voulait. Euh, ça demandait énormément de temps, énormément de connaissances. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte que l'analyse technique euh, qui a fait rire euh, un grand nombre de, de personnes à un moment donné est devenue réellement efficace. Alors bien sûr, l'analyse technique, euh, les indicateurs qu'on peut voir sur euh, les plateformes de trading ne vont pas vous prédire, vous prédire l'avenir. Donc, euh, ce n'est pas, pas une boule de cristal. Un indicateur euh, va toujours... Euh, vous indiquer bien sûr ce qui s'est passé dans, dans le passé, mais elle ne va pas vous dire ce qui va se passer dans le futur, donc on n'a pas une certitude à 100% que ce que prédit entre guillemets l'indicateur euh, va réellement se passer, il peut y avoir un mouvement brusque, cependant euh, les indicateurs ont quand même une très grande utilité et très souvent euh, lorsqu'on apprend à les utiliser, on se rend compte que certains signaux, certaines configurations vous indiquent dans quel sens va partir le marché, si le marché va se retourner à un moment donné. Donc tout ça, on l'apprend avec l'analyse technique. Il y a quelques indicateurs principaux qu'utilisent les traders professionnels qui vous permettent justement de, de prédire, entre guillemets, ce qui va se passer sans avoir 100% de certitude mais quand même avoir un taux de réussite très important. Donc c'est ce que j'enseigne dans mes formations et c'est ce que vous trouverez dans la plupart des formations valables, donc utilisez l'analyse technique, utiliser quelques indicateurs pour savoir à quel moment rentrer dans le marché, à quel moment ouvrir un trade, que ce soit à l'achat ou à la vente et à quel moment le couper aussi parce que ce n'est pas la peine de, de gagner euh, un trade pour après le laisser perdre tous vos gains. Donc ça c'est important aussi, vous devez euh, arriver à comprendre à quel moment les marchés risquent de se retourner et si vous observez un, sur un graphique des marchés, vous verrez que très souvent, au cours de la journée, en quelques minutes, le marché part dans un sens et puis il refait dans le sens inverse tout le mouvement à la hausse ou à la baisse qu'il vient de faire quelques minutes précédemment. Donc c'est très important d'apprendre cela et d'où l'intérêt, bien sûr, en tout cas c'est mon opinion, après 10 ans de trading, d'apprendre à trader à court terme pour savoir si ça vaut la peine de laisser un trade ouvert plus longtemps ou s'il si vaut mieux le couper quand vous avez pris quelques points de gain et encaisser donc vos bénéfices à ce moment-là. Donc Tout ça vous allez l'apprendre dans une bonne formation au trading, si vous êtes intéressé par mes formations vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations et sous la vidéo également. Vous verrez également des témoignages de nombreux étudiants qui se sont inscrits à mes formations et qui ont progressé beaucoup avec mes formations. Donc vous pouvez faire comme eux, vous pouvez apprendre, en tout cas c'est certainement la première chose que vous, voulez, que vous devriez faire si vous vous intéressez au trading, formez-vous, achetez des formations et là vous verrez quel est le, le type de trading qui vous confie le mieux, si c'est du court terme, du moyen terme ou du long terme. Moi je préfère le court terme parce que ça vous donne toute une plage de possibilités, donc de faire des trades très courts, des trades à moyen terme et des trades à long terme. Donc c'est ce que je vous conseille de suivre comme formation au départ. Et vous verrez qu'avec l'analyse technique, vous arriverez rapidement à des très bons résultats en suivant une formation comme cela. Donc j'ai suivi pas mal de formations et moi je me suis concentré à un moment donné sur le trading à court terme parce que ça donnait justement cette plage de possibilités beaucoup plus grande que si on se focalise sur du long terme qui à certains moments, certains mois, ben, du long terme vous ne le ferez jamais. Donc si vous choisissez le trading à court terme, le scalping, et eh bien à ce moment-là vous pourrez faire des gains tous les jours. Voilà, donc l'analyse technique, oui, aujourd'hui ça fonctionne. Euh, ce n'est pas, pas la panacée, ce n'est pas l'universalité, mais euh, vous arriverez euh, très certainement à des bons résultats beaucoup plus rapidement qu'avec l'analyse fondamentale qui ne vous donne aucune garantie de résultats. Parfois on se dit une société va, va faire des bénéfices. Eh bien non, la société euh, elle ne fait pas de bénéfices, tandis que les indicateurs techniques euh, en, en ces périodes ont des résultats bien euh, supérieurs à l'analyse fondamentale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.